Patrimoine, les coulisses du patrimoine. Albert Dantoire est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci Patrick. de nous avoir rejoint, directeur de la clientèle privée chez Nalo. Euh, et dans les coulisses du patrimoine, ce matin, on s'intéresse à la clause bénéficiaire. C'est une des pièces maîtresses euh, du contrat d'assurance vie. Euh, comment bien rédiger la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie j'ai envie de vous dire euh, en faisant tout sauf de cocher la case du contrat ouais, c'est -ce exactement ça Cédric. Euh, ça c'est une On rappelle hein, -à dans tous les contrats, on voilà. a une clause type. Il y a des cases en fait euh, que l'on peut cocher. Alors par fainéantise on peut la cocher, mais euh, il faut aller beaucoup plus loin que ça parce qu'on sait que le but de cette clause, c'est que les sous que vous avez investis dans votre contrat d'assurance vie soient versés à des bénéficiaires que vous avez souhaités de votre vivant. Donc pour pouvoir respecter le mieux possible vos dernières volontés du contrat. Et voilà, et c'est vraiment faire en sorte que le jour où vous décédez, où on dénouera le contrat, où la compagnie dénouera le com contrat, que les sous soient bien versés aux bonnes personnes. Et pour ça, il faut être extrêmement précis. Euh, souvent, les gens euh, mettent, par exemple, juste euh, prénom-nom, euh, Bah non, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver la euh, euh, personne. Ou seulement la, la, la date de naissance en plus, mais il faut mettre aussi la ville de naissance, par exemple, parce qu'on peut avoir des homonymes. Mmh, qui naissent comme par hasard le même jour de la même année, mais si en plus ils naissent dans la, dans la même ville, la probabilité est quand même assez faible. Et euh, il ne faut pas oublier que vous pouvez bien sûr changer cette clause quand vous le voilà. souhaitez, 36 fois si vous avez envie durant votre vie. Vous dites donc qu'il faut être excessivement précis. C'est vrai que la, la clause standard, on va dire, est assez précise, mais elle, voilà, c'est le one size fits all. Elle là, ne que... prévoit pas tous les cas. Voilà, tout, elle tout... ne prévoit pas tous les cas. Elle prévoit Ça veut dire les cas que... Basiques. Il faut comme dans tout acte juridique est très... Euh... Sur le fond, sur la forme, euh, il faut pas oublier que lorsqu'il y a une succession, alors évidemment on n'a jamais envie que ça se passe mais ça peut être toujours source de querelles, euh, même à l'intérieur d'une famille ou tout peut paraître bien bon enfant euh, quand il y a un peu de sous euh, quelquefois on essaye d'aller en gratter un peu plus et donc euh, non mais je l'ai vu hein. euh, et donc euh, pour pas que devant un juge cette clause soit remise en cause il faut être précis parce que le juge si c'est pas précis il va dire je ne comprends rien à ce qui est écrit ouais. résultat requalification la science-vie est considérée comme de l'argent X ou Y et là on tombe dans les droits de, de, de, de succession classiques, ce qui est quand même dommage parce que de la science-vie ajoute beaucoup d'abattements assez conséquents et on peut même donner à des gens qui ne sont pas forcément de sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre Parce que vous nous avez dit le nom, le prénom c'est Alors, premièrement, suffisant. Il, il faut, faut, faut déjà expliquer à qui on veut que les sous soient versés. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes, mettre des pourcentages plutôt que des sommes, parce que si vous versez 100 000 euros et que vous dites 33 500 à un tel, 40 000 ceci, etc, et le puis qu'à la fin, augmenter. en fait, là, voilà, et le augmenté, bah, à, à qui va le, va le, va le reste Donc il faut me mettre des proportions. Prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d'habitation, pour qu'on puisse contacter la personne, la personne au cas où. Euh, ne pas oublier de mettre ce qu'on appelle des bénéficiaires successifs. Parce qu'imaginez, vous mettez Paul, Julie, Martin, si Paul est décédé lui-même lui, lui et vous n'avez pas, en fait, pas pensé le jour de son décès à modifier votre clause, ce qui peut souvent en fait arriver, il faut, il faut prévoir que par exemple sa part serait versée aux deux autres survivants, ou alors à encore une autre personne, et est-ce que c'est à part égales, c'est à proportion différente vous voyez donc il faut être assez minutieux pour se dire, quoi qu'il arrive vu que j'ai mis pas mal de bénéficiaires successifs, en fait il y aura toujours quelqu'un à qui l'argent sera versé ouais. avec une fiscalité avantageuse. Certains disent euh, mettre le numéro de sécu par exemple oui, alors je l'ai vu, euh, le numéro de Sécu, l'histoire en fait, le, si vous voulez, le but de préciser euh, prénom, date de naissance, lieu de naissance et l'adresse, l'adresse est pour communiquer. Le numéro de Sécu, on est, fin, personne n'est euh, est censé, à part l'administration, euh, taper votre numéro de Sécu pour vous retrouver. Ouais. Donc mettre le numéro de Sécu, personnellement, je ne vois pas euh, trop euh, l'intérêt. Quel support, et, puis ça... et puis il faut faire attention, le numéro de CCQ, vous savez, il y a de la fraude hein, sur ça. Hein. Ah ouais, bien sûr. Donc il suffit que quelqu'un le pique <rire> et puis voilà, non mais voilà. Effectivement. Quel doit être le support de, de rédaction de cette clause Alors il y a deux types de supports. Il y a un troisième que je vais donner qu'il ne faut pas utiliser, mais je vais te dire pourquoi. Premièrement, au sein du contrat. Donc là, c'est vraiment déposé auprès de l'assureur, donc le jour de votre décès l'assureur a la clause sous ses yeux et va l'appliquer, mmh. soit vous allez indiquer dans la clause auprès de l'assureur que la clause est déposée chez le notaire. Qu'est-ce que ça permet le notaire Ça permet de donner une date certaine, une force probante et puis, il y a plein de notaires qui s'y connaissent bien, euh, dans une bonne rédaction de clauses bénéficiaires et qui peuvent être de très bons, de très bons conseils. Ce qu'il ne faut pas faire, euh, on a vu un arrêt, un arrêt de cour d'appel il y a peu de temps, il y a quelques années, 3-4 ans, euh, quelqu'un avait mis sa clause dans son testament. Requalification. Parce qu'une clause bénéficiaire, on sait que c'est euh, lors d'une succession, une assurance vie, c'est un actif hors succession classique. Et, oui. et là en fait ça a été requalifié comme étant une succession classique. Alors il n'y a eu qu'un seul arrêt hein, et c'était un arrêt de cours d'appel c'était pas une cour de cassation donc mais vaut mieux pas prendre de risque. Ouais, Encore une fois moi toutes les personnes qui me disent euh, veuillez mettre que la clause est dans mon Testament, je leur dis non. Ouais, Alors, chez le notaire, ça a l'avantage de, de, de. La date certaine, la force probante du... et un bon conseil. Et puis, il y a le fichier, c'est ça euh... le, le fichier, c'est là. Oui, ex exactement. Le notaire va vous enregistrer dans un fichier particulier qui fait qu'on saura que cette clause existe. Ouais, que cette clause existe. Et puis, euh, si on veut une clause un peu compliquée, souvent ce qu'on appelle les, les clauses les, un peu modernes à option à tiroir, les là, clause là, la clause. Souvent, de, les assureurs disent oh là là oui, euh, euh, Et je si c'est le notaire euh... qui le fait chez lui c'est sous sa responsabilité sous la responsabilité de son étude et juste chez l'assureur on dit que la clause est déposée chez maître un tel Alors, ouais. bien, bien ça écrire, permet d'avoir la même mais, pour plusieurs contrats tel, euh... adresse de l'étude etc et puis ça peut avoir la même aussi euh, quel suivi à, à appliquer justement vous nous dites euh, peut-être que j'ai pas ouais. su le jour où Paul était mort enfin, voilà, voilà donc ça c'est important il faut quand même, euh, bah, je pense que comme euh, dès qu'on a un proche qui décède toujours se dire est-ce que je l'avais mis quelque part dans un testament dans une clause bénéficiaire en tant que légataire etc ouais. et puis toujours un peu se reposer la question vous savez quand on change un peu de mode de vie ou quand on quand la vie évolue on a d'autres enfants on divorce on se remarie on se pax etc vérifier si l'écriture de, de vos contrats correspond à votre vie actuelle je dis pas qu'il faut regarder tous les mois mais peut-être ouais. une ou deux fois tous les deux ans enfin voilà régulièrement vé vérifier si l'écriture correspond à votre vie actuelle voilà donc quelques idées à avoir en tête euh, quand on parle d'assurance-vie, cette clause bénéficiaire qui est vraiment le... le ah, C'est un pilier euh, euh, de l'assurance-vie. Euh, quelques fois, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on n'a pas envie de voir la mort, on n'a pas envie de se dire qu'un jour, on va mourir. Ouais. Mais comme on le dit et, et comme on que le sait... parce que certains... Ont... Assureur, de temps en temps, on peut tendance ou banque assurance. Euh, voilà. Cocher, et puis il y a eu, y a vous la savez, les, Tous les contrats en déshérence, parce que les clauses ne sont pas assez précises. Mmh. Euh, et donc il faut bien savoir qu'on on ne connaît ni le jour ni l'heure, <rire> comme on dit. Donc il vaut mieux prévoir que guérir. Voilà pourquoi il faut soigner sa clause bénéficiaire. Merci beaucoup Albert, merci Cédric et... pour Nalo qui était venu nous en parler ce matin. Ce week-end sur BFM Business.